Salut à tous, on est de retour sur Resident Evil Village Et ouais, je vous avais promis une petite vidéo bonus Et ben voilà, c'est ce que je fais Je suis à la fin du jeu, je l'ai fait en hardcore Voilà ce que j'ai Pas mal, pas mal J'ai donc débloqué le magnum illimité, lance-grenade illimité, le pigeonnet de base illimité Le fusil à pompe de base illimité Il suffit largement Maintenant on va y aller on va se faire Miranda en hardcore On va voir un peu ce que ça donne En hardcore le jeu est pas facile quand même hein. Même avec les munitions illimitées Je peux vous dire que euh, il faut faire très attention Surtout euh, La forteresse d'Elican Alors vous voyez Même le fusée à pompe au max 3 balles quand même Bon le magnum normalement ça va pas être pareil hein. Voilà, comme prévu, une balle. Là, si je vous montre le magnum, c'est devenu une arme de guerre examinée. Donc, il a 3100 dégâts. Il est euh, énervé. D'ailleurs, je viens de voir un truc, là. Capacité 7 plus 2. Comment ça Je mettre 7 dans le chargeur. Allez, c'est parti! Je continue On va voir ce que ça donne en hardcore. Oh, ma petite Eva! Ma fille adorée! Filleuse à moi! Eva! C'est toi! Oh! Tu m'as tellement manqué! Mon pouvoir m'abandonne. Rose Miranda Intéressant. Ton corps n'est décidément pas normal. Rends-moi Rose. Tout de suite. Tu verras. Une fois que je t'aurai achevé, tout sera mieux. maintenant J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment, et toi, tu essaies de me l'enlever C'est parti Tu ah, résiste quand même hein. Je sais pas combien je suis pas là, mais en tout cas. Oh ah là là là là le mauvais Va te faire foutre Évidemment ce qui est bien euh, avec les balles illimitées. C'est qu'on peut revendre toutes les balles à chaque fois évidemment. Donc ça fait encore un peu Je plus de day. Ma fille. Ah Bon ok ok tu commences à me gonfler. Ah, elle est résistante est de fou hein Fois, oh, je me suis pris, oh là, elle m'a fait mal, hein. On est où Elle est là Pourquoi est Et elle que est tu incroyable es le Et Oh là là, elle Oh elle plus besoin de il va dire qu'elle est sacrément résistante, hein. Ethan Ethan Allez, Ethan. Allez, Ethan, lève-toi. J'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village. Regarde-moi Il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai Ton sang Il y a Mia qui t'attend. Elle est vivante, tu m'entends Vivante Mia... Je suis désolé. Je... Je t'aime. Prends soin de Rose Hé, hé Hé Allez, viens, on n'est plus très loin Veille sur elle. La bon, le vieil est trop fort. Allez! Allez, on décolle! Vite! Chris! Où est Ethan? Dépêche-toi! Il faut qu'on s'éloigne! Non! Hors de question qu'on s'en aille sans mon mari! Mia, assieds-toi et attache-toi. Pas avant que tu me dises où est Ethan. Jamais il nous abandonnerait. Allez, dis-moi ce qui se passe. Où est C'était quoi Je t'ai demandé de t'asseoir. Non. Où il est Chris, dis-moi ce que tu as Il fait. est mort. J'ai essayé. Il est resté pour qu'on puisse s'échapper. Je suis désolé. Capitaine. Faut que vous voyiez ça. Le BSA n'a pas envoyé de soldats. C'est une arme biologique. Bon sang à quoi il joue. Vos ordres, Capitaine Rassemble toutes les squads. Direction le QG européen du BSA. Terminé. La fin est toujours aussi bien. Franchement, même la deuxième fois, c'est un truc de dingue. Allez, on se retrouve tout de suite. Toucher la lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine qu'il a une fusée. Euh, d'accord. Alors là, oui, peut-être. Mais je suis sûre qu'elle est super froide. Tu dis des bêtises. Je <rire> pense pas que. Oh, oh, moi, je <rire> <Mais> <rire> Salut, papa. Joyeux anniversaire. Désolée de ne pas être venue la semaine dernière. J'ai pas mal de tests à passer. Tu sais ce que c'est Évidemment, quand on parle du loup, le devoir m'appelle. Je t'aime. Ouais, j'ai trouvé. À ton avis Justement, aujourd'hui, on a un problème. On a besoin de toi, Evelyne. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow, wow, je plaisantais, Rose. Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée. La Laisse tomber. Je peux gérer. C'est qu'une gamine. Faut que t'apprennes à contrôler, Rose. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Je sais. C'est vrai, en plus, il l'avait dit, Enzo. On voit quelqu'un marcher hein, là-bas. En 8 heures. Voilà. Meilleur père du monde. Voilà, un petit trophée encore. 8 heures de jeu, quand même. En hein. principal, en mode hardcore. L'homme suivante est maintenant disponible dans la boutique spéciale. C'est cool Ok. Ok. Ça, à mon avis, on le débloque quand on fait. Euh, village des ombres. Ok. Et ben voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous fera sûrement une petite vidéo mercenaire. On verra. En tout cas, bientôt sur la chaîne. Un nouveau let's play. On va jouer à deux en cop. Soyez prêts. Allez, à très bientôt. Salut à tous.